Nous avons un procès de renom, je préfetais son nom, qui une fois voyagé sur la Chine, et une fois dans le hall, il devait appuyer sur l'ascenseur qui l'amènerait au cinquième étage, et c'est tout était écrit en chinois et en anglais. Donc ne comprenant aucune des deux langues, il appuie sur le cinquième étage, qui le truc là, mais dans le sous-sol où il a passé une demi-journée. Hey,